échappés des champs de coton nous échapperons bien du métaverse tant d'artistes qui collaborent essayons de se racheter sans remords les hommes font du Nuremberg avec la fête à anineux mon dieu j'aimerais bien manger une crevisses avec mon ami le mangerais bien d'alligator ou une brochette de pangolin.